Fanny, Fanny, Fanny, dis à moi que ça n'a viens être ton mari, nous va craser un petit Sega. Tout bois, Comment est la Réunion C'est Tijan. Donc vous avez compris, aujourd'hui nous faisons un, un petit tuto guitare Sega débutant sur la musique de Max Lorette, Sega Fanny. Vous allez nombreux avoir de mon nom et ça. Donc aujourd'hui, je fais un petit tuto guitare. Alors, cette musique euh, n'a 4 accords le Mi mineur, le Ré majeur, le La mineur et un accord qu'on n'a jamais vu jusqu'à présent, le Si mineur. Donc, si tu n'es pas abonné à ma chaîne, je t'invite à t'abonner à ma chaîne et d'activer la petite cloche pour les prochaines notifications. Et on commence de suite après l'intro. Doubo! Alors on voit les accords ensemble. Le Mi. Le Mi mineur. Le Ré majeur. Regardez bien les petites croix. Hein, on ne gratte pas les deux premières cordes. Pour un Ré majeur. Le La mineur, vous avez vu, on ne gratte pas la première corde, La mineur, et l'accord qu'on n'a pas vu, le Si, le Si, ok, le Si mineur. La musique, qui commence sur le mi mineur. Mi, pico pico sa faudit. Vous fait plaisir à et chéri Chéri part sur le ré majeur. Entre nous, moi, on a l'impression, l'impression, la mineur. Tout de suite, qu'en affaire? Le si mineur, qu'en affaire? Il tourne puis rond. Pour finir sur le mi mineur. Alors, de faire doucement. M'y connais pis que ça faut dire, pour faire plaisir à tous chérie. Entre nous, moi, on a l'impression qu'un affaire, il tourne puis trop rond. La journée, tu est énervé, le soir, tu tourne à moins les dos. Quand m'y aime pas aller pousser, m'y préfère pas pousser le bateau. Fanny, Fanny, Fanny. Viens moins que ça okay. nana Viens avec ton mari Nous va créer un petit sega Rythmique de la main droite Bas oba bas ba bas oh, Bas Ba bas bas Bas bas La vitesse Un Un Un au ba, oh, bas, au oh, bas, connais bas. Il connaît plus que ça faut dire Pour faire plaisir à toi, chérie. Entre nous, moi, on a l'impression qu'un affaire il tourne plus trop rond. La zone est télé, énervée. Le soir, tu tournes à moins les dos. Comme il aime pas aller pousser, mi préfère pas bouger le bateau. Fanny, Fanny, Fanny, dis à moi que ça roule, Moi, même ton mari. A ti met Ali dans Fanny, Fanny, Fanny Dis à moi que Viens avec ton mari Nous va craser un petit Et donc il fait Mi Mi Ré Ré La Si Mi Mi Ré mi, Ré La si, mi, mi, Mi, Mi, Mi, Ré, Ré, La, Si, Mi Donc tout ça reste une boucle entre le Mi, Ré majeur, La, Si mineur et le Mi mineur La seule différence c'est entre le La et le Si, il faut faire une fois Mi, Mi, Ré, La, Si, Mi Petite boucle Mi mineur, Ré majeur, La mineur, Si mineur et Mi mineur Le mm -hmm. feuille doucement Mi connaît plus que ça faut dire Pour faire plaisir à tous et chéri. Entre nous, moi, on a l'impression qu'un affaire, il tourne puis trop long. La journée, tu l'es énervé. Le soir, tu tournes à moins les dos. Comme il aiment aime aller pousser, il préfère pas bouger le bateau. On va accélérer un petit peu, prendre la cadence de la musique. M'y connais pis que ça faut dire, pour faire plaisir à toi chez lui. Entre nous, on a l'impression qu'un affaire fait, il tourne plus trop rond. La journée, tu es les Le soir, tu tournes à moins le dos. Comme il aime pas aller pousser, il préfère pas bosser le bateau. Fanny, Fanny, fanny, dis-moi que ça nana Fanny ton petit mari. Viens avec ton mari Voilà la seule difficulté que Nana dans cette chanson c'est de passer le La au Si mineur rapidement La Si mineur et revenir sur le Mi mineur Donc voilà la vidéo se termine Merci d'avoir regardé jusqu'au bout Mets un petit pouce si ça t'a plu Commente la vidéo si tu as des choses à dire. Si tu n'es pas abonné à ma chaîne, abonne-toi à ma chaîne et active la petite cloche pour les prochaines notifications. Et puis, euh, portez-vous bien. On se retrouve pour une prochaine vidéo. D'au